Je m'appelle Mathilde Carangade, j'ai 26 ans, je fais du laser radial depuis maintenant 10 ans. Je suis en équipe de France de voile, donc je me consacre actuellement pleinement à ma carrière sportive avec pour objectif les Jeux de Tokyo en 2020 et en parallèle j'ai obtenu un Master 2 de droit en 2017. Je fais du laser radial, c'est un dériveur solitaire qui fait 4,20 m avec une seule voile et je suis toute seule dessus. C'est très difficile d'un point de vue technique d'être performant, donc il faut beaucoup s'entraîner, il faut passer beaucoup d'heures sur l'eau pour réussir à bien maîtriser la vitesse du bateau, les manœuvres, les départs, etc. C'est environ 5 entraînements par semaine. Donc après la durée des entraînements en elle-même, elle dépend de, des objectifs de travail et si on est sur une période d'entraînement hivernal ou plutôt d'été par exemple, et être capable de tenir une semaine de compétition intense. On a une préparation donc physique et aussi mentale, de m'aider à progresser sur certains points. En début de saison, donc en septembre octobre, on s'entraîne beaucoup à La Rochelle parce que les conditions sont clémentes et puis novembre décembre, on va commencer à aller plus en général vers le sud de l'Europe. On est allé par exemple à Cadix, on a dans le sud de la France aussi et après à partir de janvier la saison des, des compétitions internationales commence. On va à Miami en janvier, ensuite on refait des stages dans le sud en février, ensuite Palma en mars, hier en avril etc et ça s'enchaîne. C'est le championnat du monde euh, ISAF qui aura lieu à Aarhus au Danemark en août. Donc ça c'est un objectif qui est très important parce que ça va être la sélection de la nation euh, aux Jeux Olympiques sur toutes les séries, donc notamment sur mon support euh, le laser radial. Et c'est aussi un objectif euh, important euh, afin de rentrer en équipe de France euh, pour euh, l'année euh, 2019, tout mettre en œuvre pour aller chercher cette médaille. Entre temps il y a des étapes intermédiaires, notamment le championnat d'Europe euh, à La Rochelle, une épreuve pour moi importante parce que forcément c'est à la maison donc j'ai à cœur de bien faire. Et voilà, il y a tout le circuit international aussi qui va permettre de, de se construire pour être performant jusqu'au championnat du monde. Je suis heureuse d'être dans la team celle-ci qui me soutient au quotidien. Je suis née à La Rochelle et je vis ici depuis, depuis que je suis née. Comme celle-ci, je suis Rochelaise, dynamique. J'ai à cœur de relever des challenges au quotidien comme celle-ci. Mon meilleur souvenir, je dirais, euh, en voile, ça a été euh, la victoire du championnat du monde junior en 2009. Ça avait été une super semaine euh, au Japon. On découvrait une autre culture, euh, un nouveau plan d'eau euh, qui était complètement différent. Et euh, de finir cette semaine avec euh, un titre mondial, c'était vraiment euh, super.